Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de DocsFlow. Euh, ensuite, on parlera de WordFlow dans une prochaine vidéo. Mais la première, je la consacre à DocsFlow, euh, qui va nous permettre de gagner du temps dans notre flux de travail avec les textes et la mise en page. Alors DocsFlow, c'est un plugin de M-Software. Euh, donc voilà, si on va sur la page produit... Euh, on va voir, donc c'est en anglais hein, pour les personnes euh, réfractaires à la langue de Shakespeare. N'oubliez pas Google Traduction. Vous pourrez euh, ainsi euh, traduire tout ce que vous voulez de, de la page. Euh, petite précision sur DocsFlow. Vous voyez que Docs Flow est disponible pour euh, la cs c 6 CC, CC 2014, 2015, 2017 et 2018, donc ce qui est assez pratique pour ceux qui utilisent les anciennes versions. Donc euh, pour parler de ça, ben, rien de mieux que de passer à InDesign. Donc, dans InDesign, ce qu'on va faire, je suis déjà commencé par à, à, réinitialiser l'écran et supprimer. Voilà. J'ai créé un nouveau document, euh, voilà, que j'ai préparé. J'ai un nouveau document. Euh, moi, ce que je voudrais euh, intégrer, c'est... Euh, on m'a proposé un, un document euh, Google Doc, euh, mais je veux vraiment que ce soit interactif. Euh, avec Docs Flow, je vais pouvoir euh, le placer de Google Doc, C'est-à-dire que je me suis connecté euh, avant, voilà, j'ai ici mon, mon email de, de, de contact, et j'ai mon Drive, euh, j'ai mon Drive avec tous les documents qu'il peut y avoir dedans, et ce qui a été partagé avec moi. Donc je vais avoir acc ici accès à tous les documents, euh, l'avantage de bosser sur un, sur un Drive, c'est que plein de personnes peuvent intervenir, donc le document, euh, s'il est mis à jour, on n'aura pas besoin de refaire la mise en page. Donc là, c'est une petite vidéo de présentation, juste pour vous montrer euh, comment DocsFlow peut être assez pratique. Euh, moi, j'avais préparé un petit texte euh, qui s'appelle euh, « mots démo, démo, Voilà, hop. Et vous voyez qu'on peut euh, montrer les options d'importation, euh, remplacer l'élément sélectionné et lier. Au document. Alors là, je vais faire place, donc euh, importer, et j'ai la petite roue qui s'anime. Et comme j'ai choisi euh, les options d'importation, vous voyez, on peut choisir pas mal de choses, mais euh, voilà, je vous dis, on, on y reviendra dans un prochain euh, prochaine vidéo qui expliquera vraiment de A à Z de, tous les tous les petits éléments. Donc là, je vais euh, je vais rester comme ça et je vais faire OK. Euh, bah maintenant, ce que, ce que je retrouve, c'est euh, le, le même curseur euh, choisi euh, quand on apporte un texte euh, normalement. Euh, la petite chose, c'est que si je fais, si je clique, bon, je peux voir ça, je clique, j'ai ça, et j'ai pas d'autre page. Euh, J'en profite pour vous montrer que si vous appuyez sur la majuscule, mais petite majuscule, hein, pas la majuscule qui va revue l'ensemble. Vous voyez un petit euh, sinusoïde qui se charge euh, dans le curseur. Je fais plusieurs fois, voilà. Et je clique. Là, et vous voyez, là, j'ai des parenthèses. Et là, ça veut dire que bah, mon texte va suivre les marges. Et en plus de suivre les marges, va se dérouler jusqu'à la fin. C'est-à-dire que InDesign va me créer autant de pages que nécessaire pour arriver à la fin. Ce que j'ai euh, maintenant, c'est que je vois. Ici, que j'ai un texte lié. Bon, si je viens dans les liens, on voit que mon texte est bien là et que j'ai euh, pratiqué ça avec DocsFlow. Si, euh, si je fais ça, voilà, on va dire que j'ai mis en page. Hein. C'est une magnifique mise en page. Mais je reviens ici sur mon document. Je vais prendre démo DocsFlow 2018. Et euh, bah, comme ça arrive très souvent, euh, en fait c'était pas une démo pour un design 2018, mais on va dire que c'était pour le 2017 euh, version, euh, version française. Euh, ensuite euh, on va dire que c'était réalisé par euh, bah, comme par hasard moi, donc c'est un et, euh, et voilà, c'est fait. Alors moi, ce qui me perturbe un peu dans Google Docs, c'est qu'on n'a pas de fichier enregistré. Voilà. C'est euh, comme ça que ça fonctionne. Euh, maintenant que j'ai fait les changements, hop, je reviens dans mon InDesign. Et qu'est-ce que j'ai J'ai le petit panneau ici qui m'indique que bah, mon lien n'est plus à jour. Bah, forcément, puisque j'ai fait des, des changements. Je vais double-cliquer ici. Et DocsFlow se met à jour, on voit bien qu'il a pris tout ce que j'ai. Alors ici, je n'ai pas du tout filé de, de mise en page, je n'ai pas stylisé rien, mais euh, c'est vraiment pour vous montrer ça. L'avantage de DocsFlow, vous allez me dire, bah ouais, mais je, je, peux, je peux importer euh, ce que je veux. Oui, mais l'avantage, c'est que si jamais dans un sens, euh, vous n'avez euh, pas importé le texte, que le texte c'est venu directement vous avez fait la mise en page et que les gens ont besoin de d'avoir le texte de le vérifier plutôt que de passer par InDesign d'envoyer des BAT de dire maintenant faut changer ça faut changer ça euh, changer ça pardon euh, là vous allez pouvoir faire une chose qui est assez sympa euh, c'est là j'ai sélectionné mon texte oula mon texte et je fais exporter vers Google Docs. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Euh, je vais le mettre dans mon drive. Euh, je vais le nommer. Euh, on va dire un texte. Upload. Euh, euh, Démo. Euh, docs. Flow. Voilà. Euh, avoir, voilà. On va créer un lien avec le document exporté et Je fais ça. Tadin et au oh miracle, tout fonctionne. <coughs> Donc déjà, vous voyez dans le panneau lien, euh, j'ai le lien avec ce texte-là qui n'est plus le même que tout à l'heure, mais qui va venir. Alors, si je reviens sur mon doc, Google Doc. J'ai un nouveau document, ici, qui est mon texte, qui vient d'InDesign. Donc le, euh, là, c'est pareil. Bah en fait, si j'ai envie de... Bah, on va juste mettre ça. Je vais faire des choses comme ça. Carrément enlever tout ça. Puisqu'on est pour la démo. Voilà, en fait, tout ça, c'était pas bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je reviens sur mon design hop, ici, mon petit triangle, alors je pourrais le faire ici, ou si je viens ici, je vais le mettre à jour. Ça tourne, hop, et voilà, j'ai mon texte qui est mis à jour. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait sur le document, on va vraiment le retrouver ici. Et ici, voilà, je pourrais rajouter ce que je veux, mettre des commentaires, c'est à dire que toutes les personnes qui vont faire des changements sur ce document ce document est lié donc maintenant, euh, quand je serai de retour sur InDesign bah, j'aurai forcément la dernière version voilà, je vais pas avoir un document qui se promène quelque part ou des choses comme ça et il est bien lié <coughs> Pardon. il est bien lié, donc là on va pouvoir euh, aller plus loin faire une jolie mise en page, beaucoup mieux que celle-ci euh, mais voilà donc voilà, ça c'était DocsFlow, euh, ensuite on, je vous présenterai euh, Wordflow, qui fonctionne euh, dans, le, dans le même, euh, même principe, mais qui est très pratique aussi pour ceux qui travaillent avec Word, ceux qui sous-traitent et qui travaillent avec Google Docs et avec Word. Euh, ce qu'on verra, on verra InCatalog et InData, qui sont euh, également de M-Software, mais qui sont des, des plugins euh, assez intéressants. Voilà, j'espère que cette petite présentation euh, vous servira, et moi je vais aussi essayer de m'attacher à vous faire un user guide euh, qui deviendra un guide utilisateur euh, pour avoir un, un joli support de ces outils. Euh, merci beaucoup et puis rendez-vous euh, fin de semaine euh, pour euh, Wordflow. Merci, au revoir. One, two, three. Редактор